Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons euh, deux menus. Donc un premier menu avec une délicieuse cuisse de poulet sur un lit d'haricots verts frais, accompagné en dessert d'un quart d'ananas, de côtes d'ivoire et d'une carafe d'eau. Le menu 2 se compose d'un steak de bœuf, de verts surgelés et d'un quart d'ananas, de côtes d'ivoire également, accompagné d'un litre d'eau minérale. Vous voulez réellement savoir la vérité L'un un équivalent carbone de 0,6 kg et l'autre de 5,6 kg. Soit pour le premier menu, il émet autant que l'utilisation de 20 cl d'essence, alors que le deuxième menu, 2 litres d'essence. Maintenant, faites votre choix.